Un jour, au bord de la mer, j'ai ramassé une jolie pierre, avec l'idée d'en faire un pendentif. La voilà à côté d'une autre pierre qui provient des environs. Pour percer, c'est très simple. Il suffit d'utiliser la pierre pointue comme une mèche. Au bout de 15 minutes, voilà le résultat. C'est clair, cette pierre elle n'est pas facile à percer. Pendant les 15 minutes suivantes, je vais travailler sur l'autre face qui sera l'envers. Ensuite je recommence, 15 minutes sur l'endroit et 15 minutes sur l'envers. Ça fait une heure en tout et je commence à avoir mal au doigt. Encore 15 minutes sur l'endroit et je commence à avoir mal au bras aussi. 15 minutes sur l'envers, le moral descend, je ne pensais pas mettre aussi longtemps. 15 minutes sur l'endroit, le pire, c'est que j'ai pas bien visé entre l'endroit et l'envers, c'est décalé. 15 minutes sur l'envers, 2 heures en tout, j'ai fini par utiliser l'autre bout de la pierre qui sert de mèche. En fin de journée, je reprends. 15 minutes sur l'endroit et 15 minutes sur l'envers. 2 heures et demie en tout et c'est pas fini. J'imagine les commentaires moqueurs. Et c'est vrai que je n'y mets plus beaucoup d'énergie. Ça suffit pour aujourd'hui. Le lendemain matin, c'est reparti à fond. 15 minutes sur l'endroit. Et au bout de 5 minutes sur l'envers, ça y est Le moral remonte. J'oublie que j'ai encore plus mal aux mains, encore plus mal aux bras. Je termine tout ça. 3 heures en tout. J'ai fait un collier en lin, du lin que j'avais semé au printemps dernier. Quand je le porte, c'est clair que ce n'est pas la même sensation que pour un collier acheté. Surtout quand je retourne sur les lieux où j'ai trouvé cette pierre. Il y en a d'autres, évidemment. Mais non, elles sont très bien là. Si tu as aimé cette vidéo dans ton ordinateur et sort chercher une jolie pierre.